Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'était juste pour euh, euh, dire merci à Maître Alayon avec ses génies. C'est eux qui m'ont aidé. Maître Alayon avec ses génies. Pour que je vais trouver le portefeuille magique original. Le portefeuille qui produit l'argent. Donc je vous remercie, Maître Alayon avec ses génies. Je remercie tout l'ensemble des génies de Maître Alayon. C'est eux qui m'ont aidé pour que je vais trouver le portefeuille magique. Le numéro de téléphone de maître Alayon c'est 00229 60 68 02 51. Merci maître Alayon avec ses génies. Merci les génies, merci les génies. Toute l'ensemble des génies de maître Alayon, Je vous salue et je vous remercie et je vous dis merci. C'est eux qui m'ont aidé pour que je vais trouver le portefeuille magique original qui produit l'argent. Donc merci Merci Maître Alayon, merci Maître Alayon et merci toute l'ensemble des génies de Maître Alayon. C'est eux qui m'ont aidé pour que je vais trouver le portefeuille magique original qui produit l'argent aujourd'hui. Donc merci Maître Alayon, merci les génies. Je vous salue et je vous dis merci Maître Alayon avec toutes ces génies. Il ne faut pas oublier le numéro de téléphone de Maître Alayon c'est 00229 60 68 02 51 60 68 02 51 Indicatif 00 229 Merci Maître Alayon Merci Maître Alayon Merci les génies Merci les génies Merci Maître Alayon Avec toute l'ensemble des génies C'est eux qui m'ont aidé Que je vais le portefeuille magique Merci beaucoup Maître Alayon Merci beaucoup Maître Alayon